Bienvenue sur Bipolaire et Alors. Dans cette séance, nous allons vivre et ressentir une bonne nuit de sommeil avec un réveil où nous sommes excessivement en forme. Pour cela, je vous propose de pratiquer en position confortablement assise les pieds au sol. Durant l'exercice, nous ferons un nettoyage profond du corps et pour cela, nous pratiquerons un déplacement du négatif par le biais d'un exercice de respiration appelé IRTER, qui est un acronyme. I pour inspiration, R pour rétention, T pour tension douce, E pour expiration et R pour relâchement. Donc, nous pratiquerons une grande inspiration, une rétention, je bloque la respiration, tension douce, je crispe l'ensemble du corps, expiration, j'expire l'air, et enfin R pour relâchement, je souffle tout ce qui est en moi. Ensuite, avec les expirations suivantes, eh bien, nous allons évacuer toutes les tensions inutiles. En attendant, laissez-vous guider. Soyez imparfait. Prenons une position confortablement assise. Les pieds au sol. Nous prenons le temps d'apprécier la surface sur laquelle nous sommes et quand nous sommes prêts, nous pouvons fermer les yeux, prendre un moment pour nous relier à notre monde intérieur nous pouvons prendre de grandes respirations, amples et profondes, et nous pouvons laisser passer nos pensées, nos idées comme des nuages dans le ciel qui ne font que passer. Nous pouvons nous concentrer sur notre tête, son volume, son poids, sa forme, ses points d'appui, notre front se lisse, notre mâchoire se dessert, et tous les petits muscles autour de nos yeux se détendent. Accueillons la présence de notre tête. Nous nous relions à notre cou, notre nuque, notre gorge, notre nuque détendue. Relions-nous à nos épaules qui se relâchent, conscience de nos bras, La pliure de nos coudes Nos mains Nos mains jusqu'au bout de nos ongles Nous nous relions à toute la surface de notre dos. Ces points d'appui. Les lombaires sont relâchés. Nous nous concentrons sur notre cage thoracique qui se détend. Notre ventre qui au rythme de la respiration se détend. Nos abdos se relâchent. Nous allons nous relier à présent sur tout le bas de notre corps, notre fessier, nos points d'appui, notre bassin, notre bas-ventre. Concentrons-nous sur nos jambes, face interne, externe, pliure des genoux, de nos pieds jusqu'au bout de nos orteils. Relions-nous à tout notre corps tout entier, notre corps de la tête jusqu'aux pieds, et notre niveau de conscience est légèrement descendu entre veille et sommeil. Nous sommes au niveau sophroliminal. Nous allons procéder à un au déplacement du négatif. Et pour cela, nous pouvons décoller le dos de la surface ou rester dans la position. Nous allons procéder à un terre. Laissez-vous guider. Une inspiration. Une rétention, je bloque l'air, quelques secondes. Tension douce, je crispe tout le corps et expiration et relâchement du souffle. Et avec les expirations suivantes, nous allons évacuer toutes les tensions inutiles. qui est inutile. Nous vidons tout notre corps. Profond nettoyage au niveau de toute la surface de notre peau. de tous nos organes, de tous nos muscles. et nous venons déposer notre dos de façon naturelle sur la surface. Puis, quand nous le souhaiterons, à notre rythme, nous pourrons accueillir les phénomènes. Les sensations de notre corps libéré des tensions inutiles, de tout ce qui se présente à nous. Nous allons nous visualiser dans notre lit. Nous sommes dans notre lit. Un matin dans le futur. Et nous allons visualiser notre réveil. Et les sensations lors de ce réveil. Alors que nous avons passé une excellente nuit. Une nuit au sommeil réparateur une nuit suffisamment longue, suffisamment paisible, Et nous nous réveillons après cette bonne nuit. Nous imaginons le tout début de la matinée. Et nous prenons le temps pour intégrer les sensations, les phénomènes émergents de cette visualisation, de cette matinée où nous avons parfaitement dormi. Et tout doucement, à votre rythme, nous reprenons contact avec ce qui nous entoure. Nous pouvons prendre contact avec les bruits extérieurs, reprendre contact avec nos points d'appui sur la surface et commencer à mobiliser votre corps nous pouvons bailler nous étirer commencer par bouger les extrémités peut-être les doigts comme les pieds ou les mains les chevilles les poignets, prendre le temps nécessaire pour revenir. Et quand le moment sera venu, nous pourrons ouvrir les yeux et prendre un instant pour écrire ces phénodescriptions.